Euh, ben bonjour à tout le monde, je suis très heureux de pouvoir présenter ce projet qui, dans lequel on était en plein euh, il y a un an, pile voilà, poil. C'était donc des, un projet d'atelier euh, d'écriture avec des, sur sept semaines deux exercices proposés tous les vendredis. Ça a duré du 27 mars au 15 mai, donc euh, toute la période de ce premier confinement. Euh, L'idée, c'était vraiment euh, de permettre euh, de, de renouer avec euh, notre public et puis d'autres, hein, et de, de stimuler la créativité, de filer la métaphore du, du confinement, hein, d'essayer de mettre des mots, mettre des mots sur, euh, sur cette, un peu cette sidération euh, initiale, et puis en, en faire quelque chose de, de créatif, de constructif et qui, et qui rassemble malgré tout. Alors voilà, nous à la médiathèque, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous qui nous tenait à cœur, on s'est réunis pour voir ce qu'on aurait pu faire, ça fait quelques temps qu'on avait voulu mettre en place des ateliers d'écriture et on s'est dit, bah là, là c'est le moment, allons-y. Et, euh, et donc on a lancé euh, on a lancé ce projet, et on l'a concrétisé, euh, donc le lancé le 27 mars 2020. Euh, sur. Euh, la progression et sur l'organisation euh, je vais partager après le, le site internet de la médiathèque sur lequel il y a tout intégralement tous les textes toutes les propositions tous les exercices euh, en ligne qui sont accessibles à tous et qui peuvent être même réutilisés si vous le souhaitez euh, c'est en creative commons euh, mais en attendant juste un petit point d'organisation voilà on était du coup euh, sur euh, sur plutôt un binôme, on va dire, en charge de, de ces ateliers en, en ligne. Donc, moi-même et mon collègue Fabrice Vigne. Et puis, euh, le reste de l'équipe également, hein, parce que on a un fonctionnement assez collégial et horizontal où euh, on validait ensemble quand même les propositions de d'écriture. Et, euh, et il y avait aussi la, la responsable de l'époque qui, euh, qui validait et qui aussi... Euh, échanger avec les, avec les participants. Alors, moi, j'étais plus sur euh, l'élaboration des exercices et après la communication et la mise en ligne euh, et la création du, de la rubrique sur le, le site Internet. Euh, mon collègue Fabrice était vraiment aussi sur la co-création des exercices et après sur la modération et les échanges, parce que c'était quelque chose de très intéressant, et très sympa. C'était aussi les demandes de retour et de plus la partie atelier où euh, là, il était sur des euh, vraiment des échanges plus euh, plus poussés avec certaines personnes qui le demandaient. Après, l'idée c'était aussi de de tout publier sans critères, on va dire euh, on va dire élitiste ou de de performance d'écriture. Peu importe euh, le niveau entre guillemets de, de, des participants. Tout était euh, tout était en ligne et après euh, à l'appréciation de chacun. Hum. Je vais euh, partager mon écran et vous emmener sur. Donc, ma boîte mail, ce n'est pas ça, c'est là. Est-ce que vous l'avez Oui Voilà, donc. Oui. Très bien, merci. Euh... Donc, tout fonctionne. Voilà, donc, le, le site internet de la médiathèque des bains, la page d'accueil. Nous sommes bien ouverts en ce moment, vous devez le savoir. Et la rubrique, donc ici, Courage écrivons, qui du coup maintenant se décline en deux sous-rubriques, mais à l'époque, il n'y en avait qu'une. L'atelier confiné d'écriture libre. Qui donc s'est adossé au thème du courage qui était euh, celui proposé donc, par... Euh, le printemps des poètes en 2020. Vous voyez l'affiche à droite ici. Voilà. Euh, donc, on a été vraiment euh, extrêmement surpris de, de, de l'engouement en fait, provoqué euh, par, par cette proposition. Euh, il y a eu euh, quand même du travail de communication via euh, la newsletter, hebdomadaire envoyé donc, à, notre, à nos abonnés, mais aussi vraiment beaucoup de mailing et puis après de relais sur les, euh, sur les réseaux sociaux, notamment de, de la ville des Bains. Et, euh, et aussi dans, dans la presse finalement, euh, parce que le Dauphiné libéré, s'est vraiment fait écho, euh, les affiches de Grenoble aussi. Il y a eu, euh, même, je suis même passé à la radio sur France Bleu euh, au niveau euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'était euh, assez étonnant et puis euh, on se dit qu'en fait, ça a, ça a dû répondre d'une certaine manière à, à un intérêt, un besoin et un, un temps qui était vraiment distendu, étrange et que les gens pouvaient s'emparer de, de ces exercices parce qu'ils avaient le temps, tout simplement. Euh... Sur la communication, avant, avant de parcourir les, les, les exercices, hein, euh, le service comme de la ville nous a aussi euh, préparé des, proposé des choses vraiment intéressantes, comme un relais sur les, sur les panneaux lumineux de la ville. Je ne sais pas si vous voyez, là, par exemple. Euh, voilà. Donc pendant les gens qui circulaient, les quelques personnes qui circulaient en voiture à ce moment-là pouvaient lire des haïkus sur, sur les panneaux lumineux de la ville. J'avais trouvé ça vraiment chouette. Ou alors euh, celui-là. Donc matin silencieux, seul attendre les soirs aux maisons étoilées. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, on, va, on va parcourir maintenant un peu, juste sur le bilan, oui, ça vous, vous aviez peut-être déjà pu le lire dans, le, dans la synthèse de la présentation euh, du, du pitch. Donc, ça a fait ouais, voilà, 86 personnes pendant cette semaine, avec euh, 200 participations et du coup, de publier 302 œuvres, hein, exactement. Euh, ça a donné lieu ensuite à des... Euh, à, à des valorisations aussi quand on a pu réouvrir euh, sur place, notamment, euh, je sais pas si, voilà, une petite version papier, euh, vous me voyez, à, ou pas, enfin, voilà, sur la webcam, la petite version papier, enfin, c'est le recueil de tous les textes euh, qui auront été produits. Euh, on ne te voit pas, donc, on voit seulement ton écran. Ah, comment je fais là <rire> Vous pourrez le montrer bon, tout... après avoir fini de partager ouais. votre écran. Voilà, en tout cas, c'est ce que vous voyez sur la droite de l'écran. Le... Télécharger le recueil des textes. Donc ça, vous pouvez l'avoir en PDF aussi, c'est en ligne sur le site. Euh, ça passe vite ou pas Il vous reste deux minutes, Vincent. Ah oui, quand même <rire> Impressionnant. Alors, on va parcourir très rapidement les exercices et puis vous dire que quand même le, le, le projet continue, Voilà. On n'est euh, pas sur un projet ponctuel du premier confinement, mais il y a des suites. Euh, là, on voit donc, les différents ateliers 1 et les, les premiers exercices haïku, temps et courage. Exercice 2, objet photosensible, où il fallait s'emparer d'un objet de son quotidien et puis euh, en raconter l'histoire. L'atelier 2, euh, on prend sa fenêtre, on en fait un tableau et on, dé on décrit ce qui se passe, l'info à vif. On écoute une chaîne d'infos en continu, on prend quelques mots et on fait un texte absurde. Il y avait de quoi faire. Euh, la crostiche de confinement, et la liste de ce qui me manque le plus. Donc à chaque fois, bien sûr, le, les exercices en eux-mêmes étaient aussi une progression dans l'avancée de cette expérience du confinement. Quand je parlais de métaphore filées, c'est voilà aussi une mise en abîme de, de ce qu'on vivait. Enfin, on a tenté en tout cas. Après, on est aussi sur des exercices plus formels, euh, type oulipien, à, à la queneau, où travailler sur les, le son, la matière des, le son de patience. Le jeu de l'île déserte, où on se retrouve face à soi-même et dans un dialogue narcissique, et après, on envoie une bouteille à la mer. Et puis, des exercices oulipiens, mais aussi qui mettent en abîme le, la situation. Donc, l'exercice du prisonnier, où on doit n'utiliser que des consonnes, qui ne dépassent ni en haut ni en bas. C'est assez dur à essayer. Et la contrainte du prisonnier libéré, donc l'inverse que les consonnes qui dépassent en haut et en bas, donc les L, les P et compagnie. Et pour finir, voilà, feu d'artifice, carte blanche. Sur euh, la deuxième rubrique, qu'on a intitulée du coup les ateliers du monde d'après, hein, voilà, ça s'imposait, on a voulu euh, lancer parce que du coup, beaucoup de gens nous ont demandé des, des suites, hein, voilà, de, de poursuivre l'aventure, l'expérience, et de passer euh, sur du présentiel. On a pu le faire, un atelier déconfiné en présentiel avec un groupe de sept personnes, juste en septembre. Voilà, il y a eu ce petit créneau. Euh, et à l'occasion, on a pu… Alors ça, c'est une musique, Vincent, qui vous signale… Et oui, ouais, avez... j'imagine, j'imagine. Je voulais juste montrer… Cette, euh, cette expérience et je voulais quand même parler et remercier la médiathèque départementale qui nous a prêté un distributeur d'histoires courtes de la short édition sur lequel on a mis tous les textes et pendant un mois les gens pouvaient euh, imprimer directement un des textes C'était de manière de valoriser aussi tout ce qui avait été produit et ça a été utilisé aussi dans le cadre de ce premier atelier d'écriture voilà donc après je vous laisse aller voir sur le site il y a de nouveaux exercices, il y en aura encore à venir, notamment un en juillet, autour de... qui s'appellera Poussière d'étoiles, Et on a envie de repartir sur un atelier présentiel en septembre prochain. Merci. Merci Vincent. J'ai choisi la musique bord de mer hein, sur mon téléphone. C'était pour, euh, pour moins que ce soit un peu moins sinistre que l'alarme générale. Euh, ben merci. Euh, 11 minutes, euh, c'est bien. On vous a un peu précipité sur la fin. Effectivement, ça, ça donne envie de d'en savoir un peu plus dans, dans chacune des rubriques, et c'est une, une belle présentation sur le site. Euh, Est-ce qu'il y a des questions, euh, Joël, dans le... En fait, c'est moi qui vais, qui vais ah, gérer pardon. les questions dans, dans la première partie de la matinée. Pour l'instant, il n'y a, a pas de questions, mais si ouais. vous, vous en avez, n'hésitez pas à les poser sur le chat, nous, on se fera le, le porte-parole de vos questions. Moi, j'ai une question, évidemment, parce que ça, ça, ça m'intrigue. Est-ce que vous aviez quel type de public, en fait, dans... Mmh. Est-ce que c'était des jeunes Est-ce que, euh, est que vous aviez ciblé, vous, là, un type de public Ou euh, peut-être ça m'a échappé, mais je n'ai pas, pas relevé. Alors, alors du coup, sur le, le ciblage du public, c'était surtout un public adulte, même si on a essayé parfois d'avoir des propositions adaptées aux, aux enfants. Mais on a eu, on a eu quoi à peu près, euh, maximum 5 participations d'enfants. C'était vraiment un public adulte. Et puis, euh, un public qui s'est aussi amenuisé euh, au fur et à mesure de, des semaines. Hein. On est resté avec un noyau dur euh, sur la fin, mais qui était encore assez important. Sachant que le premier exercice des haïkus, là, ça a été. Euh, on s'est dit, si, si c'est comme ça tout du long, on, on, on va pas réussir à suivre au niveau de la mise en ligne et tout ça. Mais c'était. Après, on a vu quand même un public euh, un peu âgé, peut-être un peu isolé aussi, sont on l'était tous, mais. Euh, Peut-être quand même une majorité de, de femmes aussi. Et euh, d'environ 50 ans, je dirais, mais ça, ça allait vraiment de, de, de 20 à 80, hein, sinon. Euh, on a une question concernant oui, bien justement bien le mode d'envoi de, de, des, des textes. Euh, donc, je vous avez fait une partie de la réponse. Les textes, vous étaient envoyés ou c'était des rendez-vous en ligne, euh, ou des rendez-vous individuels c est, c est, c est une... Alors. Non, non, c'était il, il y avait deux solutions, c'était soit, vous voyez ce formulaire en fond vert là, participer aux ateliers, c'était mmh. le même, les gens pouvaient du coup euh, participer ici, de, on demandait leur âge aussi d'ailleurs, mais je n'étais pas obligé de répondre, et la commune, donc c'est là qu'on a pu voir aussi qu'il y avait des gens qui ont participé d'assez loin, hein. Euh, mais du coup, ils avaient ce formulaire depuis le site ou sinon tout simplement de, en nous envoyant un mail à l'adresse médiathèque.fr et sur leur demande, ça pouvait amener une discussion. Il y avait toujours un accusé de réception hein, qui les remerciait d'avoir envoyé leur texte. Et euh, après, ils ça pouvait amener du coup, une, une discussion, un échange, des retours critiques sur leur production. Et ça, c'était mon collègue Fabrice Vigne du, du coup, qui, qui s'en occupait. Et aviez-vous déjà fait ce type de projet aup auparavant euh, Pas du tout. Alors là, c'est totalement inédit. C'était euh, une pure création du contextuel, on va dire, hein, du, voilà, du, du confinement. Un... Et après, du coup, on a, réessayé, on a lancé un, deux autres exercices pendant le deuxième confinement de novembre. Et là, c'était quand même euh, autre chose parce que les gens avaient moins le temps, ils travaillaient davantage. Et euh... Il y avait moins de disponibilité, il y avait moins de participation, même s'il y en a eu des, des très belles aussi, mais beaucoup moins. Donc là, ça a été une bulle, ça a été une expérience. Je ne sais pas si ça pourra se reproduire. D'autres questions On a encore le temps pour les questions Là, on devrait enchaîner, mais s'il y a encore une question La dernière question, est-ce qu'il y a eu des lectures en plein air ou des rencontres publiques par la suite au moment du déconfinement alors ça a été euh, assez compliqué, mais euh, voilà. Euh, l'idée euh, des deuxième, euh, des exercices qui ont été proposés dans le deuxième confinement, il y avait euh, l'idée de les lire à voix haute pour les nuits de la lecture, qu'on qu a dû annuler. Mais effectivement, il, il y aurait dû y avoir même un atelier de technique de, pour lire à voix haute pour mettre en voix ces textes. Et après, les venir les lire au public pendant les nuits de la lecture. Mais voilà, on a dû malheureusement annuler ça. Et on a reçu également plein de félicitations dans le, dans le chat. Bravo pour ce beau projet. Merci beaucoup. On, nous ça nous, a, ça nous a sauvé notre confinement. Hein. On, on répondait euh, 7 jours sur 7, même la nuit des fois.